Salut tout le monde, là on se retrouve aujourd'hui pour un dernier épisode en Thaïlande de Où dormir à Chiang Kong. <musique> Chiang Kong est un petit village paisible qui se trouve juste en face du Laos. Laos c'est juste en face. Je trouve que c'est un village super paisible. En plus de ça, la part des Thaïlandais sont vraiment souriants et c'est pas un endroit super touristique, même vraiment pas du tout. La dernière fois que je suis venu en Thaïlande, moi je me suis arrêté dans une petite guest house qui était à pas trop cher, mais vraiment pas du tout, à 100 bahts, ce qui fait à peu près 2 euros. Et ce que j'avais kiffé dans cette guest house, c'est vraiment que on était en face du Mekong. Le Mekong, c'est le fleuve que vous voyez ici, qui sépare le Laos et la Thaïlande. Et vraiment la gérante qui est super sympa. Vous pouvez lui parler un peu de tout, lui poser des questions sur la Thaïlande C'est une personne très ouverte d'esprit et qui vous répondra sans problème Il y a une petite ambiance familiale dans cette guest house que j'apprécie vraiment Et on y mange très bien Bon on va arrêter de parler, je vais vous faire un petit tour de l'auberge Et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires Ouais, là pendant que j'étais en train d'essayer de, de, de filmer un petit peu le reste La, la patronne elle est en train de s'occuper de son petit jardin <rires> uh, la you know yeah. like plante. Really, well. mm -hmm. va nous montrer you know what yeah. yeah, uh, like like a Ah, c'est cool ça. You know. the C'est comme du citron mais sauf que le citron, ça c'est yeah. beaucoup plus uh, fort et ça sent mm -hmm. vraiment vraiment vraiment meilleur. Yes, This one, you can smell it. are huh? you I don't know. you understand it french <laughs> I don't know. You smell ah oh, le smell. No, you can yeah you le faire. this one mm. put on your hair as well I have some some tomato papa ah. elle a décidé de nous faire un petit peu ce, un petit tour de son petit jardin you want to see this tomato? Ouais. les tomates donc je l'ai posé dans basket, parce que parfois il y a trop de l'eau et a aussi des viennent manger, Ouais, elle a des poulets aussi, <rire> ce qui est marrant. Bon, là on va faire un petit tour de la chambre. La chambre qui euh, un petit dorme pour euh, s'en battre, c'est pas très cher. Bon, voilà à quoi ça ressemble. Il y a plusieurs lits superposés. et aussi des lits simples à vous de choisir. Il y a au moins 10 lits dans cette chambre et en général c'est jamais euh, complet. Donc il y a de la ventilation mais autant vous dire un truc. La ventilation elle sert à rien parce que quand vous montez vers le nord, tout est de plus en plus frais. Bon bah ça c'est mon lit comme d'abord. On est habitué au bazar. Et la petite salle de bain qui se trouve ici. Bonne oui. <rire> speak French a bit too, no? I can't speak uh, French, but a li little bit understand. I have uh, some guests from, from France. Mm -hmm. Yeah, French, a lot of French. Because we are at the border, Laos and Thailand. Mm -hmm. So uh, it's like uh, Laos used to be uh, French French, Shifa, uh, yeah. French colony, uh, 18th century, no? The Indochine, Laos, Cambodia, and Vietnam. So this like a magnet for... French customer that yeah. here. I think French is a lot of adventure <laughs> nature of the I country. will try to translate that Bienvenue <laughs> <laughs> yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. Bienvenue in Thai สําหรับ Yeah ต้อนรับต้อนรับ yeah. welcome yeah. yeah. yeah. welcome Welcome to Thailand to to small town along the Mekong yeah. Yeah. <laughs> yeah This famous river yeah it's history you know here mm. french Finland, french colonial. And, and laos you know it's lovely town here more but friendly people i think it's safe here everyone come here sunny day and good food <laughs> and people welcome her. and peaceful it. yes peaceful yes <laughs> bah je vous avais dit qu'elle était super gentille bon oh. Non, on se dit à la prochaine mm -hmm. et n'hésitez pas à venir ici. Sous-titrage Société radio